Hello les filles Bonjour et bienvenue dans le ADR Mondays Aujourd'hui, lundi 26 septembre. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour On entame donc cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez toute la patate toute la niac bonjour les filles bonjour carla bonjour à toutes les filles bonjour justine bonjour bulle de beauté j'espère que vous avez passé un bon week end aujourd'hui la semaine démarre sous la pluie mais bon on va essayer de rester positive et d'amener du soleil en institut donc aujourd'hui, notre euh, nouveau ADR Mondays, donc notre euh, nouveau direct va être sur le sujet qui est d'actualité. C'est l'inflation, comment faire des économies en tant que technicienne et ou chef d'entreprise les filles. Donc euh, j'espère que euh, ce live vous sera utile, euh, qu'il vous inspire aussi. Maintenant, on est dans un process effectivement de salon. Donc l'objectif est bien sûr que vous puissiez partager également votre expérience, euh, Voilà, si vous avez des astuces, des tips, si vous avez aussi des ressentis particuliers, des peurs, euh, bien évidemment euh, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et euh, si nous pouvons euh, vous accompagner, nous le ferons. Hein, on est une communauté tous ensemble, l'objectif c'est vraiment de se soutenir en tant que professionnel. Donc voilà pour démarrer dans euh, la bienveillance ce euh, nouveau thème. Donc il va falloir prendre différents points euh, qui vont être très importants pour euh, générer par la suite les bonnes décisions. La première c'est déjà de faire une auto-évaluation donc par rapport à sa propre activité, parce que vous le savez, nous ne sommes pas impactés euh, de la même manière, puisque vous allez euh, peut-être être gérante d'instituts avec une petite surface, il existe également des plus grandes surfaces, on va avoir des instituts ou des centres qui vont être plutôt énergivores, comme par exemple des spas ou des centres qui vont utiliser des machines. Et donc, euh, c'est vrai que euh, on a aussi, pardon, euh, toutes celles qui vont être dans le domaine.. Euh, euh euh, du déplacement, qui vont être esthètes ou euh, techniciennes à domicile. Vous allez euh, donc retrouver euh, euh, aussi les beauty trucks. Ça, c'est aussi une, une nouvelle forme euh, de service. Et euh, l'objectif va être tout simplement euh, d'analyser euh, ces euh, coûts, notamment combien euh, va me coûter l'électricité dans ces prochains mois, hein, bien sûr, le chauffage, euh, les salaires les fournitures, etc., même le temps en cabine. Donc, faire sa propre auto-évaluation est ultra importante pour prendre par la suite les bonnes décisions. Vous, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez mis en place peut-être, euh, en termes d'analyse euh, aussi, de euh, d'avoir effectué peut-être des tableaux euh, où vous allez euh, tout simplement, chaque mois, euh, bien positionner tout ce qui va être dans les coûts, voilà combien j'ai payé pour l'électricité, combien en termes de, de fourniture j'ai payé hein. tout cette, toute cette documentation, elle va être très précieuse pour vous Puisque euh, cela va vous permettre tout simplement, et ça c'est vraiment un conseil que je donne aux nouvelles hein, nouvelles techniciennes euh, beauté, c'est de euh, vraiment s'y tenir, à créer ce document et à le garder euh, bien complété pour que vous puissiez à l'avenir, les filles, euh, eh bien faire les comparatifs d'année en année et de euh, vraiment vous, vous euh, permettre d'analyser tout simplement le manque à gagner. Alors, ce tableau va vous permettre, bien évidemment, de calculer ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Et euh, voilà, l'objectif d'un indicateur de performance, c'est tout simplement euh, eh bien, de, de connaître la rentabilité euh, des, de tout ce qu'on a appliqué en termes d'action. Euh, et euh, ceci pour, justement, euh, les, euh, les, les objectifs moyens à long terme qu'on s'est qu fixés hein, pour... Euh, pour les années et les mois à venir. Voilà, on relance la mauvaise connexion. Donc voilà les filles, c'est pareil. N'hésitez pas à vous à donner votre avis sur euh, ce sujet. Également, je vous invite à le faire. Ensuite, on a un deuxième point qui va être important, ça va être bien sûr de euh, recentrer son activité. Parce que comme on a dit, l'auto-évaluation va nous permettre de prendre de bonnes décisions, comme par exemple, est-ce que j'ai besoin d'augmenter mes tarifs euh, Est-ce que j'ai besoin de réduire mes coûts Mais ça peut être aussi de se repositionner, de euh, recentrer son activité. Recentrer son activité, eh bien la question la plus importante, je ne sais pas, en tant que chef d'entreprise, c'est forcément, est-ce que... Mes prestations sont rentables. Et euh, ça passe tout ça par un calcul très simple. C'est euh, le tarif que je propose à mes clientes, moins bah, mon coût de revient. Et on y implique toutes les charges, bien évidemment. Alors, euh, on a Nathalie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Nathalie Eh bien, justement, pour euh, ces prestations rentables, il faut se dire que parfois... Euh, il va y avoir des soins, des prestations qui sont, euh, qui sont des soins peut-être ou des prestations à perte. Euh, je pense tout de suite à une, à une que je réalisais régulièrement, c'était l'embellissement des mains, notamment quand on vient de commencer. C'est vrai que c'est une prestation qui va où la manucure simple, la pose de vernis simple, ce sont des prestations qui nous manquent beaucoup de temps euh, quand on commence parce que c'est très minutieux. On fait attention de ne pas couper les cuticules de sa cliente pour ne donc forcément pour ne pas la blesser et euh, on va avoir tendance à, à rallonger un petit peu le temps donc euh, c'est des prestations qui vont nous demander en règle générale une trentaine de minutes quand on vient de débuter si c'est pas plus et c'est en termes de tarifs c'est vrai que voilà on, on va proposer quelque chose d'assez simple comme 15 euros 20 euros donc on se doute bien que ce sont des techniques sur lesquelles on va pas pouvoir marger et euh, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire Et eh bien tout simplement euh, euh, se repositionner, type par exemple pour un vernis classique, et eh bien plutôt proposer un semi-permanent, ce qui vous permettra eh bien peut-être aussi de gagner du temps, parce que parfois le semi-permanent va être lui beaucoup plus rapide, euh, notamment dans le gain, de euh, le fait de sécher euh, votre, euh, votre prestation. Et euh, bien sûr, vous pourrez le tarifer euh, de façon euh, plus chère donc euh, voilà pour euh, les techniques il y a aussi euh, le fait de, de s'être formé à de nouvelles technologies euh, ou techniques Donc par exemple l'extension de cils, le microblending on sait que ce sont des techniques qui requièrent quand même beaucoup de confiance en soi c'est à dire qu'après une formation, du moins celle d'autour du regard on vous forme de manière à ce que vous soyez les plus autonomes et que vous puissiez dès le lendemain, dès le lendemain pardon, prester mais il ne faut pas oublier que toute technicienne est bien sûr différente et qu'il euh, est important tout de même de continuer à privilégier l'entraînement euh, pour justement le gain de confiance en soi. Hein, la technique, bien évidemment, vous avez été certifiée, euh, quelle que soit la formation, même si ce pas chez nous. La formatrice vous a certifié, donc aucun problème pour la gestion et la compréhension de la, de la théorie, de la méthode. Mais attention, tout de même effectivement à continuer de pouvoir prester en, en guise d'entraînement puisque justement cet entraînement vous permettra d'acquérir de la rapidité et la rapidité, le, on sait que le temps c'est de l'argent hein, forcément dans le business et plus vous allez être lent, plus il va être difficile d'être très compétitif en termes de tarifs. Hein. Donc essayez tout de même de vous dire... Ok, je démarre une, une, une nouvelle prestation, est-ce que je n'ai pas besoin d'un peu plus de temps pour euh, justement euh, me permettre de faire une entrée sur le marché, on va dire fracassant vraiment avec des prix compétitifs et surtout que je puisse dégager un maximum de marge parce que je suis suffisamment rapide. Donc, voilà, repenser un petit peu aussi en termes de stratégie. Et le deuxième point pour se recentrer son activité, le troisième point, pardon, ça va être aussi toutes celles qui vont travailler euh, à l'extérieur, qui n'ont pas donc d'institut mais qui travaillent à domicile. Euh, faites bien attention aussi euh, à vos déplacements, puisque comme euh, l'essence, hein, le carburant, forcément, le prix du carburant varie... Euh, il faut absolument que vous puissiez mettre un tarif déplacement et ne pas l'inclure systématiquement dans le, dans le prix de vos prestations. Parce qu'à un moment donné, par rapport aux différentes augmentations, vous allez dégager beaucoup moins de marge. Donc ça va impacter forcément en termes de marge de bénéfice, etc. Alors bien évidemment, on va essayer de se centrer dans une zone pardon, géographique. Maintenant, euh, je comprends, il hein, y en a parfois qui ne souhaitent pas euh, le faire et elles veulent aussi aller euh, euh, acquérir de la clientèle peut-être à 30 ou 50 km un petit peu plus loin pour se donner beaucoup plus de chance hein, d'acquérir de la nouvelle clientèle. Et bien dans ce cas-là, essayez de, de les réunir, ces clientes, par exemple de, par semaine, c'est-à-dire voilà... Euh, vous prévenez vos clients que voilà telle semaine vous êtes dans cette région ou vous pouvez travailler sur un système de jours aussi. Dans une semaine, vous déplacez à des endroits différents, c'est possible. Je vous conseille aussi, moi c'est ce que je faisais puisque j'ai travaillé également à domicile, ça va être euh, le parrainage, le parrainage, ça fonctionne énormément. Euh, les clientes, elles aiment bien, donc l'objectif, c'est de leur faire un petit cadeau, euh, cadeau produit euh, ou une petite remise à la fin pour celle qui accueille forcément la, de, la deuxième cliente. Et là, ça vous permet aussi de gagner du temps puisque vous n'avez pas de deuxième déplacement à faire. Donc, à bien penser voilà, pour ce système de fidélisation aussi pour le parrainage. Voilà donc pour le, euh, la, le deuxième point qui est recentrer son activité. Et on va avoir également en troisième point, c'est que chaque mètre carré va compter. Euh, alors on sait que le loyer est forcément euh, ce qui va impacter le plus euh, dans vos charges, euh, hors la rémunération bien évidemment. Donc euh, la question primordiale c'est se dire, est-ce que chaque cabine que j'ai est suffisamment rentable euh, et savoir aussi quelle est l'activité potentielle, parce qu'il faut se dire, oui, elle est très rentable, ou si elle ne l'est pas, il bah, faut se poser la question, euh, bah, qu'est-ce que j'ai dans cette cabine Qu'est-ce qui fait que ça ne me permet pas de développer suffisamment Donc, essayez aussi de, de penser par rapport à la fréquence, euh, parce que parfois on peut se dire, oui, oui, ouais, ouais, ouais, je gagne très bien, mais euh, si, elle est, euh, si elle est tout simplement utilisée une fois dans le mois ou deux fois dans le mois, bon, voilà, peut-être que le calcul n'est pas correct. Alors, on a différentes possibilités. On peut se dire, effectivement, euh, ben bah voilà, euh, je vais... Euh, alors, pour celles, c'est souvent pour les cabines qui vont être chargées d'un appareil quelconque, hein, qui soit, hein, c'est ce qu'on appelle... Euh, les cabines à main libre, et eh bien là, vous allez euh, tout simplement peut-être repenser, vous dire, ok, euh, j'élimine cette j'élimine en fait cet appareil et je vais tout simplement remettre en activité parce que ce qui est le plus rentable pour moi, parce que voilà, ma clientèle est plutôt euh, de l'épilation, est plutôt euh, du soin visage, elle est plutôt, euh, peu importe quel type de prestation, mais essayez vraiment de garder vos cabines pour des choses qui sont euh, potentiellement, auxquelles vous pouvez gagner de l'argent. Il euh, y a l'inverse aussi qui peut se faire, c'est-à-dire euh, euh, vous avez envie d'avoir une cabine justement pour avoir les mains libres et euh, proposer aussi d'autres soins à côté. Donc là, effectivement, on peut réinvestir dans une machine, quelle qu'elle soit. Maintenant, attention dans les locations, les filles, puisque vous avez vraiment besoin de faire une étude de marché mauvaise connexion, voilà, je reviens. Et vous avez vraiment besoin de faire votre étude de marché et de vous dire, est-ce que euh, ma clientèle, c'est une clientèle qui a, en termes de classe professionnelle les moyens de pouvoir réinvestir dans ce type de prestation Est-ce que c'est une clientèle... Voilà, si votre clientèle, elle est très bio, très nature-peinture, est-ce euh, euh, donc dans ce cas-là, est-ce qu'elle sera, justement, clientèle nouvelle technologie C'est pas sûr. Vous voyez, donc, vraiment, sondez votre clientèle. Ça, C'est important que ce soit voilà, sur leur goût, leur mode de consommation, leur budget également, avant de, de, de tout simplement vous repositionner euh, par rapport à... Euh à vos cabines, ça c'est important. On a aussi l'optique de euh, se dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire appel à une collaboratrice. Et ça va être euh, bien évidemment de faire rentrer donc une freelance, euh, quel que soit son domaine d'activité. Hein. Euh, ça peut être une, une consoeur, mais que voilà elle, elle pratique peut-être des soins que vous, vous ne travaillez pas, comme par exemple les extensions de cils, le microblading, etc. si vous, vous êtes plutôt polyvalente. Et on a d'autres aussi euh, métiers qui peuvent très bien s'associer à l'esthétique. On a les kinés, on a les masseurs, les masseuses. Hein. Euh, là, c'est très à la mode de faire euh, les palpés roulés euh, avec euh, euh, voilà les palpés roulés manuels, tout ça. Vous avez aussi les tatoueurs. Hein. Interruption. Bon, je meurs. Voilà. Donc euh, les tatoueurs hein, et euh, ces co nouveaux collaborateurs pardon, vont vous permettre de générer un flux euh, plus important et peut-être effectivement de vous ramener euh, potentiellement une nouvelle clientèle puisque voilà c'est un échange aussi. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas de mal de faire des propositions dans des groupes pro euh, ou où, euh, où aussi où maintenant il y a des plateformes euh, qui, qui sont disponibles pour, les, pour les, autant ceux qui veulent faire louer que ceux qui recherchent. Donc voilà, je vous invite à aller parcourir tout ça sur Google, puisque Google est notre aide Voilà pour donc que chaque mètre carré compte en institut. On a un autre point. Là, c'est le plus important. C'est surtout de ne pas rejeter les filles, les hausses de tarifs. On est toutes impactées sur cette inflation. sur cette inflation. Et euh, vos clientes, c'est vrai que euh, on a toujours peur, j'ai même parlé notamment ce week-end, euh, à quelques techniciennes que j'ai rencontrées, euh, moi je parle un peu avec tout le monde et euh, c'est vrai que dans, le, dans, dans, dans cet univers de se dire bah, l'augmentation voilà, euh, euh, des tarifs, c'est vrai que ça a tendance à faire peur parce qu'elles ont, euh, ont cette pensée à se dire bah, voilà, moi je risque de perdre ma clientèle alors c'est un risque effectivement euh, qui est à prendre en considération euh, maintenant, il ne faut pas oublier qu'une une cliente, perd, enfin, cliente perdue 10 de retrouvée. Euh, mais il faut, faut penser à votre business avant tout. Parce que vous ne pouvez pas... Euh, ce qui est important de se dire, c'est que vous ne pouvez pas euh, travailler à perte. Ça, c'est pas possible. Euh, ou travailler de façon à ne pas vous dégager un maximum de marge. Donc, euh, c'est vrai que c'est... C'est contraignant pour tout le monde, mais voilà, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que votre activité soit pérenne et surtout qu'elle vous permette euh, de, de récupérer un certain salaire. Et euh, alors, mon conseil, c'est vrai qu'on voit un petit peu partout, euh, voilà, il faut augmenter entre 5 et 10%. C'est vraiment, ça serait l'idéal. Maintenant, pour que ça puisse passer, euh, que ce soit un petit peu plus fluide, parce que vos clientes, il ne faut pas... Il faut pas oublier qu'elles viennent aussi pour votre personnalité, elles viennent pour votre professionnalisme, elles viennent pour passer du temps, euh, se ressourcer. Et c'est vrai qu'elles vont comprendre, elles comprendront euh, cette augmentation de tarif. Et justement, petit conseil pour celles qui ne veulent pas euh, mettre en place les 5 à 10%, eh bien vous pourrez euh, multiplier par un coefficient qui est de point. Euh, 0.5 ou 1.0.16 là ça vous permet vraiment euh, voilà, que ce soit un petit peu plus d'eau notamment par exemple si vous êtes sur on sait, voilà, on, on réduit, on est sur un tarif de 1 euro par exemple le soin euh, voilà, ça vous permet d'avoir un 1.75 donc déjà le fait d'augmenter de quelques centimes mais c'est surtout très important ça va être de ne pas utiliser des prix ronds ça euh, la cliente elle verra automatiquement pour elle ça lui paraîtra plus énorme en termes d'augmentation, que euh, de rester, euh, voilà, comme sur des prix, ce qu'on appelle les prix psychologiques. Et donc, euh, voilà, se disent, ok, euh, elle a augmenté un petit peu ses tarifs, mais je ne suis pas encore arrivée à 40 euros. Donc, euh, voilà. Et puis, tout, de toute manière, elle, ce qu'elle vient de chercher, c'est votre expertise. Euh, donc, euh, voilà, il faut, il faut faire aussi cette plus-value. Ok, vous augmentez vos tarifs, euh, mais... Euh, au-delà de ça voilà vous aurez toujours euh, cette expertise ce côté professionnel euh, qu'elle viendra chercher et ça c'est très important de se garder bien en mémoire et dernier point donc de euh, ce direct les filles c'est donc bien sûr comment euh, dans sa gestuelle et dans sa routine et eh bien ne plus gaspiller il y a un point qui va être très important, euh, ça va être le côté le plus énergivore, c'est bien sûr la luminosité, donc le fait de s'éclairer. Euh, on voit partout euh, sur les infos, voilà, les, comme les supermarchés euh, ou, ou d'autres commerces euh, ou d'autres activités où ils essayent vraiment d'abaisser les lumières. Donc, c'est ce qui va euh, forcément nous arriver. Euh, la, la première action à faire, c'est essayer de faire des économies dans la luminosité. Donc, la plupart du temps, c'est plutôt agréable parce que comme on est en, en institut, ce côté un peu cocooning, voilà, on descend un petit peu le, le flux lumineux, etc., mais euh, il va y avoir aussi, vous allez avoir besoin de partager cette nouvelle routine aussi à vos employés parce que voilà, vos employés c'est pas vous et parfois il y a des choses qu'on ne voilà, prend pas en considération donc surtout bien éteindre derrière vous lorsque vous sortez de votre cabine ça va être euh, également par rapport à vos enseignes, souvent on voyait ça, des enseignes qui restaient allumées toute la nuit, des éclairages intérieurs, donc il faut savoir maintenant par loi euh, les régions elles vont restreindre donc euh, en termes de loi vous avez la possibilité donc de réallumer une heure avant l'ouverture de vos commerces et il faudra impérativement éteindre une heure après la fermeture de, de votre euh, de votre commerce hein, donc euh, ne laissez euh, vous ne pourrez pas effectivement laisser euh, la luminosité sachant qu'après vous êtes passible d'amende donc euh, attention à ça il euh, faut se dire également, voilà si jamais vous n'êtes pas encore penché, parfois, vous savez, dans certains euh, locaux, hein, si vous n'êtes pas propriétaire, et eh bien, euh, il y a peut-être les lumières qui ne sont pas encore euh, en LED. Donc ça, voilà, et n'hésitez pas à vous pencher ou peut-être à demander à votre propriétaire, c'est le moment de le faire. Vous avez aussi des euh, possibilités d'installation, des nouvelles installations comme des isolations intérieures. Euh, aussi, des petites astuces comme par exemple descendre... Euh, ne serait-ce que de quelques centimètres votre plafond, ça permet de réduire un tout petit peu la surface de votre, euh, de votre pièce, de votre local et donc forcément alors ça paraît pas très impactant comme ça mais on peut faire des économies aux alentours de 2 à 3% par mois et c'est vrai qu'au bout de, à la fin de l'année ça peut euh, quand même euh, voilà, c'est quand même en termes de, de prix c'est en termes de, euh, de comment on appelle ça de... Tout simplement, ah, aidez-moi les filles. En termes d'économie, c'était le mot que je cherchais. Et eh bien du coup, ça fera toute la différence aussi. Hein, C'est en faisant voilà à chaque fois des tout petits euh, des tout petits gestes qu'on gagne par-ci, par-là. Il euh, y a aussi le fait de descendre les températures. Voilà, juste le fait de descendre de 1 degré. Euh, la température, on va avoir également euh, de, les appareils, noter, je pense euh, notamment aux euh, au euh, au cires, pardon, les appareils ch euh, chauve-cires. Hein, euh, souvent quand on a deux, trois cabines, on a tendance à les laisser euh, toutes les trois allumées. Et bien, euh, à part si on est vraiment en fin d'année, dans une période de rush parce que vous avez fait des offres commerciales, voilà, Faites attention d'en laisser une allumée et les autres potentiellement seulement les réallumer un petit peu avant vos rendez-vous. Euh, mais vraiment, voilà, faites attention à tout ce qui va être appareil en veille. Euh, on a aussi ben, tout ce qui va être... Parce que c'est vrai que pendant le, le, le Covid, on a eu tout ce process d'utiliser des produits, des consommables euh, jetables à maximum on peut petit à petit, petit, petit peut-être se retourner vers euh, des outils réutilisables comme des spatules ou, euh, ou des éponges ou... Euh des disques, hein, ça tout va dépendre aussi de votre concept, hein, si vous êtes euh, sur des concepts euh, peut-être euh, bio, zéro déchet, etc. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais voilà, pensez qu'il y a aussi euh, euh, dans tout ce qui va être surconsommation de fourniture, voilà, des, des choses qui vont être possibles de faire. Donc euh, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Vous avez aussi... Euh, besoin, euh, de, de repenser aussi euh, comment vous allez tout simplement vous restocker en termes de le réassort, comment vous allez faire pour réobtenir euh, vos réassorts. Et bien peut-être penser aussi à des systèmes de groupe, euh, pourquoi pas et bien euh, euh, aller avec une consoeur. Euh une petite voilà, interruption, voilà, je suis revenue, donc de faire peut-être une commande groupée avec l'une de vos consœurs pour justement réduire les coûts en, en termes de euh, livraison, parce que c'est vrai que même les livraisons, le transport est très impacté. Voilà les filles, donc euh, sur euh, ce dernier point, je termine ce euh, nouveau euh, thème, donc qui était l'inflation, comment, cons... enfin, comment faire des économies en tant que technicienne et chef d'entreprise. J'espère que voilà ça vous aura été utile. Euh, je Il n'y a pas eu effectivement de, Il a pas eu de commentaires de votre côté parce que peut-être vous n'osez pas encore. Participer. Et puis vous savez, hein, moi dès que je commence à parler, je débite, je débite. Euh, je vous retiens pas plus, mais sachez que voilà c'est avec plaisir pour les prochains thèmes que vous pouvez interagir avec nous. Ça nous fait plaisir que vous puissiez partager avec nous. On aime savoir ce que vous pensez, ce que vous mettez en place. voilà L'objectif, c'est vraiment que nous puissions être au plus proche de vous comme vous pourriez l'être de nous. Parce que c'est ensemble qu'on avance plus loin, bien évidemment, les filles. Donc euh, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, dès midi, pour un nouveau live. Je vous dis à bientôt.